Y'a les potes, vous avez bien au on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vous avez devant vous un homme au crâne encore euh, superbement rasé je dirais, je pense même qu'on peut dire qu'il est brillant la barbe est au point je me suis apprêté, je me suis apprêté parce qu'aujourd'hui c'est un jour spécial pour moi, c'est comme si c'était un peu le mariage voyez-vous on se fait beau pour aller honorer les gens et aujourd'hui moi je vais honorer quelqu'un, honorer un jeu plus précisément, dont je n'ai pas fait de vidéo depuis à peu près deux mois je dirais donc c'est quand même déjà pas mal hein, un jeu qui on a porté dans nos cœurs et un jeu dans un jour spécial, vous allez comprendre pourquoi. Parce que aujourd'hui, ils ont annoncé que pour la première saison de Black Ops Cold War, il y aurait le retour de Raid, hein, de Raid sur le jeu. Donc, en l'honneur de Raid, j'ai décidé de retourner pour cette vidéo sur Black Ops 2. Les amis, 8 ans sur Black Ops 2, c'est un truc de ouf, hein, vraiment. Le temps est passé tellement vite, on ne se rend pas compte, mais trêve de bavardage. J'ai eu une grosse journée. Le vlog 5 Estonie est en route, devrait sortir dimanche. Donc, allons directement in-game et on va parler tout ça. Parti. Bon, oh, let's go baby, let's go, let's go, on est sur Nuketown, mais on n'est pas sur Nuketown 84, hein. on est sur Nuketown 2025, la version 40 ans plus tard, et je trouve que la version 40 ans plus tard est quand même un poil meilleure que la version de 41 ans avant, même si ça dépend aussi grandement de la commu, et comme vous le savez, nous sommes sur la version IW4X, hein. donc IW4X c'est une version modé PC, et les versions... Modé PC ne possède en général que des serveurs clean sans trop trop de hackers, sans trop trop de cheaters et autres joyeusetés de ce genre, donc ça permet de jouer à un jeu clean. Là, là, concrètement, on est pour le beau jeu. Je suis le Marcelo Bielsa de Call of Duty. Je suis là que pour le beau jeu, donc du coup, je tarte les bonhommes au milieu de la map. C'est quand même très très plaisant, je suis obligé de le reconnaître. Bon, vous allez bien, les gars Bon, le Marcelo Bielsa de Call of Duty se retrouve aussi dans une map avec pas trop trop d'activités. Hein. Attendez, vous savez quoi, au lieu d'aller tuer des mecs qui ne bougent pas, je vais essayer de voir s'il n'y a pas Red ou une autre map dans le style. Oh, Red, match à mort par équipe. 17 sur 18. Oh, s'il vous plaît, laissez-moi join. Laissez-moi join. Let's go Eh ben voilà, nous voici sur Red. Je me disais aussi, je vous ai fait la... Propagande comme quoi il y a. Oula, j'ai pris un coup de pompe. Je vous ai fait la propagande comme quoi a... il y allait avoir raid sur Cold War et euh, je ne vous faisais même pas de gameplay dessus. Je suis obligé quand même de tenir un petit peu le rang de cette map. Donc oui, ça me fait très plaisir. Oh là là, il y a un streak des enfers. Il y a un streak des enfers, vous pouvez le voir au-dessus qui balance du sale. Regardez, il fait des gros trips avec. On se demande bien ce que c'est, hein, ce streak absolument immonde. On est beaucoup sur la map. Hein. Là, là, c'est plus proche du gangbang que de la partie de Call of Duty. Mais pourquoi pas Moi, perso, niquer à plusieurs, c'est toujours quelque chose qui m'a bon, relativement chauffé. Tu vois, allons-y, nikon. Hop là. Allez, regardez en l'air. Hein. Regardez bien, bien en l'air. Essayez de détruire le streak et faites-vous tuer par ZAC. Ça y est, le streak des enfers est terminé. Oh, il m'a fait peur. Oh, monsieur Quoi ce double kill Qu'est-ce que vous avez pris Il faut respecter les seigneurs de Call of Duty il faut respecter les dieux de ce jeu, s'il vous plaît. Donc aujourd'hui, on a eu deux annonces sur Cold War. Euh, la première, c'était que Raid revenait la deuxième, c'était que la première euh, saison. Oh le B23 Le B23 Le quadra kill Mon arme de cœur Vous-même, vous savez pourquoi 239 Lani, il faut que tu fasses le taf Oh la la la Oh mon dieu lol. Oh mon dieu, oh, dieu Nani que tu nous as pas fait Oh il a repas acquis en plus avec la... oh, là, là, là, là, là, sur les Oh Soit 50, ça, 50, es sur la la la la t'es sûr 259 Oh la je allé faire un câlin d'ami. <rire> Mon dieu c'est incroyable En étant parfaitement honnête avec vous je ne sais pas Combien de fois dans ma vie j'ai déjà mis cette vidéo Cette action je pense que vous l'avez tous déjà vu des centaines de fois Tellement je vous ai cassé les couilles avec Un que ta carrière et sport elle est trop nulle T'as fait qu'une action dont tout le monde se rappelle Ouais bah c'est déjà toujours une action de plus que toi qui regarde la vidéo connard <rire> Non je rigole je rigole <rire> Donc oui ils nous ont annoncé Call of Duty euh, La saison 1 Ils nous ont annoncé avec tout ça également Le Ok attends, il y a quelqu'un d'autre Oh <rire> J'ai essayé de le break Il nous a annoncé que la saison 1 était décalée, donc elle devait être le 10 décembre, elle sera maintenant le 16. Et euh, directement, j'ai vu des gens un peu hurler en mode « Ouais, ils ramènent Red, ils ont pas d'idée. un truc comme ça. » Bon, les gars, doucement, s'il vous plaît. Je dis doucement... Ouh, il m'a mis du Tiens, on, va... on va changer la haine. Je dis doucement dans la mesure où euh, ils vont ramener Red, donc c'est une ancienne map. Avec Nuketown, ça fera déjà deux anciennes maps, ce qui est déjà un peu beaucoup. Mais il y aura également son lot de nouvelles maps, d'accord Il y aura son lot de nouvelles maps euh, 6v6 mais également un lot de nouvelles maps de V2 parce que ah. j'allais le côté j'allais le côté donc il y aura quatre nouvelles maps de V2 donc c'est assez cool ça fait pas mal de nouveautés je crois même qu'il y aura un nouveau mode zombie et plein de petits trucs très sympas donc on verra ça en temps et en heure mais ça me fait plaisir aussi d'avoir des anciennes maps de BO2 alors je tiens à rappeler quand même un truc, c'est que sur Black Ops 3, Treyarch nous avait gratifié d'un des meilleurs remakes de map de l'histoire de leur, de leur jeu, de leur franchise. C'était le remake de Red, justement, sur Black Ops 3. Est-ce que vous vous rappelez Red de Black Ops 3 Elle était phénoménale. Ils avaient mis une sorte d'ambiance un peu... Un peu époque romaine, tu vois, t'as l'époque tout ça machin, euh, les couleurs, tout ça, tout ça rendait trop bien, ils avaient fait vraiment honneur à la map, et j'étais hypé, j'avais vraiment kiffé à l'époque, donc est-ce que vous, euh, vous vous en rappelez, est-ce que... je suis en train de les enculer. Oh 23-6 Bon on arrive 23-6 directement comme ça, ça se passe plutôt bien. Hein. Alors, vous inquiétez pas, je vous lâche pas sur ça, je vais jouer encore un peu. Donc ouais, on se rappelle de Black Ops 3 sur. Euh, de Red sur Black Ops 3 et c'était vraiment une fucking réussite. Et je suis très content. Donc j'espère que ça va venir. Il y aura sûrement aussi des infos qui viendront au niveau de la ligue. J'ai cru comprendre qu'il y aura aussi une mise à jour qui viendra au niveau de l'équilibre du jeu. Peut-être aussi, alors ça, c'est apprendre avec des grosses pincettes. Let's go hijacked, ça me va, ça enchaîne derrière. Je vais à MSMC maintenant, histoire d'être vraiment pas original, parce que tout le monde joue avec César, mais histoire de vous faire un petit plaisir. Et donc, du coup, je sais qu'il y aura une, aussi une mise à jour qui touchera peut-être OSBMM, vu qu'il risque d'y avoir de la ranquée, peut-être le rendre un peu, moins, euh, un peu moins serré la vis. Mais voilà, ça fait plaisir. En tout cas, merci pour tous vos messages sur mon petit mois de contenu. Je crois savoir en plus que je vous prépare une petite surprise concernant euh, le mois une vidéo par jour pendant un mois, mais j'ai quand même envie. S'il vous plaît, hein, qu'on reconnaisse. Chaque année, je vous le fais ce mois, une vidéo par jour pendant un mois. Et à chaque fois, les 30 vidéos que je dois vous servir en 30 jours. Monsieur, tu crois Brainkey, petit. Tu crois Brainkey. Oh. Je suis paras tout ça. Mais ça, c'est des vrais paras, ça. Oh, les paras, c'est un RP avec les mecs qui ont un ratio, frère. Tu te retrouves sans bras, c'est horrible. Non Je savais qu'il était là en train de de mettre des cuts sur les gens. Toi, toi, toi, toi. Oh là là, Let's go, baby! Donc, je tiens à ce que vous respectiez Zach. Parce que, certes, le mois n'est pas encore fini. Hein, je ne suis, dit que je crois, qu'à la 22ème vidéo. Mais pour l'instant, zéro dodge! Zéro fucking dodge, les gars. J'ai raté aucune vidéo. Je suis putain, tu vois, de parer comme ça, propre. Connard! Connard, j'ai dit! Oui, oui, je campe ici. Regarde, euh, on a un troisième qui va venir ou qui est à ma droite. Ok, on a un troisième à ma droite. Je le tue vite fait. Hop. Et ensuite, à ma gauche. On ramasse ça. Ok. Oh mais vous êtes nuls Sur les W4X, ils sont tous nuls, c'est le feu, putain, je m'abuse trop Oh merde oh, On envoie le Dragon Fire les gars. Donc oui pour l'instant zéro échec, on ne rate pas de jour. Et euh, vu vos retours, c'est vraiment un plaisir de ne pas rater de jour. Oh là, là et de proposer tout ce que je propose, donc merci, gros cœur à vous, vous suivez bien, et même si ma chaîne a eu un petit coup de ralentissement récemment, là, euh, sur les dix dernières vidéos, ça reprend bien sur les deux dernières, donc euh, gros cœur sur vous, je fais tout pour améliorer mon contenu, en être fier, et pour que, également, vous euh, appréciez le suivre, et vous amusez bien en le regardant. Je vais même être honnête avec vous, je viens de prendre, euh, bon, encore officieusement, ça, je vous en parlerai plus sincèrement, mais je crois que je viens... Euh de prendre mon premier salarié. Mon premier salarié les gars. Tout ceci pour encore, tu vois, faire en sorte que je produise de la bombe pour que quand il y a une vidéo de Zach, vous, vous dites putain c'est de la frappe, j'ai envie de baiser ma meuf en écoutant la voix de ce type frère c'est ce que j'ai envie que vous ressentiez. Donc j'ai pris euh, un employé au niveau enfin euh, c'est pas encore un employé officiel tu vois mais j'ai loué on va dire un partenariat très sérieux avec euh, notre ami Monteur, notre ami euh, notre ami Chiki qui montait mes dernières vidéos en étant parfaitement honnête je suis vraiment je vous regarde dans les yeux et je pense que le contenu que je sors en ce moment, si Surtout au niveau du montage, tout ça, c'est parmi le plus quali que j'ai sorti en 50 YouTube et quelques. Vraiment, j'en suis trop content et je fais en sorte euh, du coup de pouvoir continuer ceci et nouer du coup quelque chose avec il m'a mis un sale <rire> Genre, tu parles l'histoire de détourner l'attention nouer tu vois une sorte de petite relation avec un des meilleurs monteurs que j'ai eu euh, sur cette chaîne je pense que c'est quelque chose de sain et qui va dans ce sens là donc j'espère que ça vous fait plaisir mais il va monter du coup les trois quarts de mes vidéos juste tu vois je suis pas non plus un dictateur donc si je fais des vidéos tous les jours de temps en temps je montrerai moi-même euh, certaines de mes vidéos donc ce sera un peu moins sexy comme par exemple celle-ci tu vois c'est du montage classique simple mais efficace mais le montage bien dynamique bien propre avec des fait des petits trucs. Oula, il me met du sale. Je pense de toute manière que la différence. Bon, on va pas se vous l'avez senti. Hein. Entre moi qui monte et Chiki qui monte. Euh, bon, bref. C'est vraiment du F1 et karting, quoi. Oh là, mais qu'est-ce que tu fais, toi, monsieur Mais pourquoi est-ce que tu étais caché ici Oh là là. Pourquoi vous mettez des fumilles comme ça, les gars Mais qu'est-ce qui se passe Vous avez besoin de pécho dans la brume On est en soirée mousse. Si, si, qu'est-ce que c'est quoi le bail Oh là là, le triple Regarde là, je jette la parade derrière moi. Oh non, il avait un masque Il avait tac masque S'il avait pas ça, mon move était trop intelligent Regarde, bam, bam, paris Ouais, ouais, ouais. Hop là Hop là Ça, c'était de la SMG, ça Ça, c'est pas la MP5 de Black Ops Cold War, ça Ça, c'est la MSMC, ça Ça, c'est la MSMC énervée Oh, regarde, grosse para Et là, ils sont en bas à droite. Là, ici. Non, personne Là Là, là, là, là, là, là, là-dedans. Ok. Non, nowhere. Ok, personne ici. Là ça <gasps> vient. Je me pose une question existentielle, les gars. Vous voyez, je trouve que nous, les gamers, par rapport à il y a 10 ans, on ne consomme plus, je vous l'ai déjà dit, les jeux vidéo de la même manière. Nous n'avons plus les mêmes exigences, tu vois. Maintenant, quand un jeu sort, faut qu'il y ait du contenu, des mises à jour régulières, tu vois, quelque chose qui nous permette de rester entertain. Alors qu'il y a 10 ans, quand un jeu sortait, s'il y avait une mise à jour tous les trois mois, c'était déjà amplement suffisant pour nous. On jouait juste au jeu, tu vois. Alors ça, c'est l'évolution du comportement de consommateur du jeu vidéo. Hein je suis pas là pour te faire un truc cucu la praline à deux balles tu vois, mais c'est juste, du coup je me pose la question est-ce que si Black Ops 2 sortait à l'heure actuelle en 2020 est-ce qu'on l'aimerait ou est-ce qu'il aurait eu la réussite qu'il a eu en sortant en 2012 et vous voyez je me suis posé la question, tu sais je me fais des mini débats dans ma tête à des moments, mais lui, lui, lui il me fait chier, et la question, la réponse enfin ma réponse personnellement c'est que j'en suis pas sûr parce que je pense que le jeu de base aurait énormément plu, mais maintenant vous voyez j'ai l'impression que contrairement à l'époque, la réussite des jeux et la réussite de ceux-ci dans la tête des consommateurs passe aussi Attends, on va changer de... de, de, de... Hein, parce qu'on est en train de prendre du sale là on va sortir euh, on va sortir ouais. la scorpion la réussite des, des gens et leur envie de jouer et la hype qu'ils ont par rapport à un jeu et, et j'ai euh, oh. l'impression qu'elle est aussi liée aux chiffres que font les jeux en question sur Twitch et sur YouTube et certes YouTube euh, bon Black Ops 2 c'était une grosse réussite dessus et même en, en stream de l'époque au stream de l'époque mais tu vois, sans trop de mise à jour et en laissant le jeu comme il a été, le jeu serait quand même assez rapidement descendu dans les charts, tu vois. Et je me dis que les gens auraient cru à la baisse de hype ou des trucs comme ça, et du coup, ils auraient arrêté peut-être de le suivre ou alors de l'aimer autant qu'on l'a aimé à l'époque. Donc vraiment, je me dis qu'il y a certains jeux, pour notre mémoire et de la façon dont on les a adorés, ils ont bien fait de ne pas sortir à notre époque. Et je me dis que certains jeux qui sortent à notre époque tout de suite et qui fait le triple et qui font polémique ou en tout cas qui ont certaines critiques auraient sûrement beaucoup plus réussi à l'époque du coup on était peut-être moins exigeant et à l'époque on consommait différemment, bref c'est le philosophe comme ça oui des fois je me prends pour Bernard-Henri Lévy je parle de Call of Duty et de l'industrie du jeu vidéo avec une petite chemise euh, ouverte bien sûr aux trois quarts comme un putain de lofter et un cigare tout en baisant des putes dans des salons de thé parisiens voilà c'est la classe. Zach la classe tout en envoyant de sacré coups de scorpion. Je tiens à le dire. Là attendez. Là, là, vous voyez, je prends des dégâts et j'ai envie de me mettre un coup de stimulant. Ça se voit, <rire> le mec a vraiment pris des mauvaises habitudes. Ok, super. Ok, le double. Ok, le triple. <rire> C'est trop facile, vraiment. Ok, qu'est-ce qui se passe Ok, le double. On est en train de perdre. Regardez les scores. Regardez les scores, je suis! Pas le seul en positif, mais un des. 16-24-1-17. El Rambito, 1-17. Tu sais, ça c'est les mecs, ils ont jamais joué à Black Ops, Col... à Black Ops 2, tu vois. Ils ont joué court et récent Call of Duty, là. Regarde, El Rambito, vas-y, on te suit. On oh, allez, vas-y. C'est là, il doit être un oh, c'est nul en fin fait, de Black Ops 2, pourquoi est-ce que vous l'a hein, sur-compté Il a ramassé un sniper, les gars! Bon. Dédicace à El Rambito. <rire> 42-20. On envoie un kill, hop, super. On envoie un deuxième kill, super. J'ai que cette balle, aïe, aïe, aïe, je suis para, aïe, aïe, il a raté tous ces trucs. Aïe, aïe, oh, mais comment il est nul, oui je suis pas mort Quoi Je suis toujours pas mort Mais qu'est-ce que c'est que cette anomalie Il a galéré, je j'ai vu la mort entre les yeux Blablabla Bon, un immense 50 bombes qui, malheureusement, n'aura pas suffi. Mais ce petit retour m'a fait vraiment plaisir. Bon, et ben pas c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, petit like, petit abonnement sur la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Bisous.